bonjour bon bienvenue. Bienvenue. Merci bonjour bonjour bienvenue bonjour je suis ici je suis ici pour vous aider un petit peu avec la traduction merci s'il y a tout le monde vous me dites ce que vous voulez voir Yo hablé con Mona, yo me dije, a ver, Mona, me dice, eh, Moya, exactamente qué es lo que exactamente quieres que, que nos enseñe. No, simplemente que él nos muestre un poquito de su obra y esto de que me interesaría que nos mostrara el stand de sus últimas exposiciones, la de la Bienal y la de Corea, est que bien. son realmente mm -hmm. estables en el rey. Bueno, me que si yo puedo decir que realmente ce, el que él quiere ver euh, un poco de ton sim, un poco de explicación de ton y sobre todo los últimos expos. Que tu as fait à la biennale, euh, une autre. A voir. est à la biennale et l'autre à En Corée. En Corée, hein. Ah, oui, en Corée. Ce sont les, les, les deux sujets, les deux expos, qui euh, peut-être sont les plus intéressants pour eux. Alors, on va déjà voir la biennale qui de servera, qui est juste ici. Je vais avancer par là, voilà. Voilà. Et là, il y a la reproduction de l'installation en réel à la biennale. Voilà, il faut venir par ici. Ah oui, il y a du monde. Alors, il y en a encore dans le musée, là, il faut peut-être qu'ils viennent. Voilà. On va aller là. Donc est-ce que tu peux leur expliquer un petit peu le sujet de, de l'expo alors la biennale de Cervera c'est une biennale qui est au Portugal c'est une des plus grandes biennales d'art du Portugal et il y a un, un poète portugais qui est assez connu qui s'appelle Sylvestre Pestana qui est un des curateurs de la, de la biennale qui est aussi dans Second Life qui s'appelle Vitos Portas dans Second Life au moins, et, un moment, s'il vous plaît, que je devrais traduire. Bueno, eh, la Biennale eh, de Portugal est la plus importante que se fait en Portugal. Et se, se il y a part, y hay un poète eh, portugais qui est aussi ici. La Biennale existe en depuis très longtemps et lui est chargé d'inviter de, des artistes de Second Life euh, pendant cette biennale, alors il y a une bonne partie des artistes qui sont uniquement dans Second Life sur des écrans. Il y a des vidéos, des machinima Et moi j'ai été invité à venir au Portugal pour réaliser une installation. Et donc j'ai peint pendant deux jours, j'ai peint cette installation qui est ici. Les murs ont été peints et. Un moment, il s'il vous plaît que je dois être cette artiste, ce poète, a que comme il est en Second Life, ha llamado a appelé les artistes de Second Life pour qu'ils participent Toute la journée, euh, là, il y a un avatar de, pendant la biennale au Portugal qui est présent ici sur mon île. Et donc je le rencontre tous les jours, je peux parler avec les visiteurs. Et quand je suis en direct, je mets la vidéo et je, on me voit sur l'écran au fond. L'écran qui est ici, on me voit. Eux voient sur cet écran, parce que c'est exactement la reproduction du réel. Eux voient Second Life sur cet écran qui est ici. Dans le réel. Bueno, en esa pantalla, al fondo, que parece un dibujo, pero no, es una pantalla, se ve eh, proyecta lo que hay en la vida real. Entonces aquí dentro de Second Life eh, podemos ver en ce moment est, il y a deux reproductions d'événements de, réels sur mon île euh, qui sont en ce moment, donc il y a cette biennale ici et maintenant on va aller voir l'exposition qui est en Corée j'étais en Corée il y a quelques jours et on va voir l'exposition qui est juste à côté j'ai reproduit le lieu d'exposition en Corée alors, il il faut me suivre ici. On va suivre le tapis rouge. Voilà. Voilà. Alors, on va suivre le tapis rouge pour rentrer au Radium Art Center. Qui est un nouveau lieu à Busan au sud de la Corée. Oui, c'est un est grand c'est un grand centre d'art contemporain. Et donc pour, pour la première inauguration du musée, il y a une exposition à la fois des, ar des artistes qui sont dans la collection. Et moi, je fais une exposition sí. personnelle euh, qui est autour des tableaux classiques européens et aussi avec Second Life. Il bueno. eh, a fait, pour inaugurer ce édificio, qui est une chose nouvelle, il a fait une exposition eh, qui gira autour de la pinture classique, mais reinterprétée par Moya, qui, vous voyez, est un artiste qui a une... Bueno, él, él, él, hace unos, unos dibujos que ya son muy, muy característicos pues, de él y que la verdad es que son inconfundibles y entonces lo que hace es coger eh, cuadros eh, clásicos y él los reinterpreta con su forma de, de pintar y, bueno aquí hay una fotografía de él en la vida real yo impresión eh, es perdu... un pintor muy conocido en algunas partes de Francia es un, okay. un pintor muy conocido on a perdu beaucoup de monde. Je vois de, beaucoup de monde qui est au musée actuellement, qui n'est pas ici. Je ne sais pas si vous voulez les appeler. Il y a au moins cinq, six personnes qui sont... Voilà. Donc là, c'est l'entrée. Et l'exposition est reproduite à l'identique. Vous voilà. voyez que ici, c'est la photographie de la vie réelle. C'est l'artiste de la vie réelle, Seigneur él, pues bueno, es que tiene un arte muy personal Entonces, pues que en otro momento y sí, sí, sí. además pues, bien, mira, la aquí tiene cosas, pues pues mira, por ejemplo pone la obra original, que esto, esto es un cuadro de Leonardo a mí me encanta, que es la, la dama del armiño mira, que, que, que es muy divertidísimo y él pues eh, sí. ha reinterpretado como, como con sus dibujos ha reinterpretado la dama del armiño, pues qué divertido, este no lo conocía pero luego tenéis ahí enfrente, pues, las meninas de Velázquez, por ejemplo, que también, pues otro, otro cuadro conocidísimo. las meninas de Velázquez. Y aquí, sí, y luego aquí está esa tienda. última cena de Leonardo. O sea, la verdad es que eh, es muy divertido. Eh, los artistas de la vida real que exponen en seco, muchos de ellos, lo hacen por eso, porque si exponen aquí en una galería que es conocida, eh, sus obras llegan à tout le monde parce qu'à travers ici en ce moment il y a des gens de tout le monde. Donc ils ne no verraients ses cuadros si seulement on les pues, exposait si ils en un monde virtuel comme ici en live, ses œuvres, les images de ses œuvres llegan pour tout le monde, et tout le monde los puede ver. Et j'ai utilisé certains tableaux assez importants pour moi comme le, ce tableau de Vermeer qui est ici où l'artiste est à l'intérieur de l'œuvre où l'artiste n'est plus celui qui peint, mais celui qui est à l'intérieur de l'œuvre. Et donc c'est un peu un rapport avec Second Life, avec ce que je vis aujourd'hui dans Second Life, où je suis à l'intérieur de l'œuvre, où en ce moment, je, je vis à l'intérieur de l'œuvre plutôt qu'à l'extérieur. Je suis devenu la créature plutôt que le créateur y entonces es un poco complicada, porque ya la obra en sí, el original de Berner ya es, una, es complicado porque la, la sensación de interior y exterior que hay dentro de la obra, que parece que nosotros estamos viendo una cosa de verdad, porque mirar la obra de verdad de Berner tú mira que parece que, es que estamos mm, con, curioseando detrás, que levantamos la cortina para curiosear lo que había dentro, y da una sensación de que entramos dentro de la obra. C'est ce que Moya a Moya aussi avec son dessin, avec sa peinture. Que le spectateur entre dans sa peinture, comme la peinture de Vermeer. Au fond, il y a un écran, pour ceux qui veulent l'actionner, il y a un film sur YouTube où on voit l'exposition réelle. Mais je ne sais pas si vous voyez, ça dépend du viewer que vous avez, vous pouvez voir un film qui montre l'expo réelle. Aquí en esta pantalla que tenéis aquí, si podéis clicar y vuestro, y vuestro ordenador os lo permite, hay, eh, está conectado con YouTube y en YouTube hay, podríais ver, si ya digo si tenéis editado para poderlo ver, hay un vídeo eh, que muestra la exposición que hizo en la vida real. bastante nuevo y no todavía no lo he editado bien para poder ver, ver los vídeos. Bueno, eh, bueno, a dit que si tu peux le, leur montrer la chapelle. Oui. Alors par contre, comme on est nombreux, comme on est nombreux, on va pas pouvoir y aller en voiture, donc on va devoir aller à pied. C'est un petit peu loin. Donc il va falloir bien me suivre parce qu'il faut sortir du radium, Center je, je tel port. Bueno, vamos, vamos Voilà. Vamos. Et, et, <rire> Ah non, on peut peut-être sortir ici, attendez, je vais ouvrir la porte ici, ça ira plus vite. Je vais ouvrir une porte ici. Enfin, j'espère que ça ira plus vite, je suis pas sûr, mais je pense. Voilà, on va essayer de passer par ici. Voilà, voilà, tout le monde descend, hop c'est vrai, c'est très rapide, non Il faut courir derrière elle. Je ne peux pas parler français. Ah. Merci, merci. Je ne peux pas parler français. On va jouer très vite. Bonjour Alphonse. Ah. Merci, merci. Alors on va devoir monter à pied. D'habitude, j'emmène en voiture pour les visites guidées, mais là, c'est un peu difficile. Pas de problème pour monter pied, parce que les avatars c'est fatigant. Mais bon, ça fait du bien aussi de marcher un peu. Voilà. Oui, ok. <rire> non, on va passer par le tunnel. Pour aller on va passer par le tunnel. Et il faut passer. On va peut-être monter dans le village ici. Voilà, Donc. Alors, dans le village, il y a une exposition de photographies euh, qui ont été faites par Florence Canarelli de la réalisation de la chapelle. C'est une exposition qui est bueno, dans tout le dice village. Que, qu il dit qu'il y a une exposition pour, pour tout le pueblo, avec photographie de Florence Canarelli, qui explique comment se a fait eh, la capilla. En réel, Évidemment, c'était des photos de la réalisation en réel. Et là, on va tourner ici, on va monter directement ici à la chapelle. Voilà, tout le monde est là. Et bientôt, dans la chapelle réelle, il va y avoir un baptême. Un vrai baptême. Parce qu'il y a des messes qui se passent de temps en temps dans la chapelle. Et alors ici on a une plateforme, ex c'est exceptionnel parce que d'habitude il n'y a pas cette plateforme, mais pour Noël, il y a eu une vraie messe dans, dans cette chapelle, avec un prêtre euh, qui est à Nice, qui est le prêtre des artistes euh, de, la, de la Côte d'Azur, et on, je lui ai proposé de faire une messe pour Noël, et on a fait une messe ici avec son avatar, et c'était très très beau, et il y a d'ailleurs un film qui est sur Youtube, je pourrais vous donner le lien. Et la messe était très très belle dans Second Life. C'est la première fois qu'une vraie messe avait lieu dans Second Life. Voilà. Il avait son ordinateur sur l'hôtel. Il a fait une vraie messe à Noël qui était diffusée dans Second Life pour les avatars. Je vais vous donner le lien vers une, un, un, la vidéo que vous pourrez regarder après. Alors, attendez. Euh, célébrer de manière euh, très simple. Et euh, voilà, donc il y aura quelques gestes simples. On ne pourra pas, à cause de la, la limite des avatars, vers tous les gestes de la messe. Mais je ferai les gestes essentiels. Voilà, je vais vous donner le, le lien dans le chat. Voilà, coller, toc. Voilà, là, dans le chat, vous avez le lien vers YouTube. Voilà, il suffit de cliquer ici et vous avez le, le site. Moya, merci beaucoup. Moi, je dois sortir déjà de ce c'est un peu tard pour moi. Et ils vont à la Biennale maintenant, parce qu'aujourd'hui, il faut le faire trois visites. Et la Biennale de Cervera. Oui, -être oui, être sur, sur l'île portugaise. Bah, euh, ce qu'on a vu au début fait partie de la Biennale, en fait, mais c'est la partie sur mon île. Y lo resto es 5 Como ya antes de que retire su avatar, eh, yo sugiero siempre que guarden lo más que puedan de las experiencias porque eh, les puede servir como base para mostrar en proyectos que lleguen a tener oh. en, sus oh. eh, en sus instituciones de vida real. Entonces, eh, para mí es un gran honor estar con este artista que conozco por televisión desde hace tres años, pero nunca había tenido el gusto de conocerlo virtualmente. Entonces sé eh, que es una gran oportunidad. Entonces aprovechemos y tengamos por lo menos una foto de recuerdo que estuvimos con él. Obviamente es importante este contacto con los artistas, y esta oportunidad que nos da el señor Moya lujo eh, sí pero todo el mundo no alcanza a, a medir la gran oportunidad entonces por eso quería sacar eh, el detalle de, de, de tomar de tomarle una foto pero se mueve es una persona muy rápida Moya you're a so quick person en la madrugada pero es alguien muy vivo ¿no? una persona sumamente sí, sí eh, como te digo yo soy consciente de él hace como yo creo tres años por darte unos años pero pueden ser in incluso más entonces pues para mí ha sido una gran sorpresa gracias a Silvia y a Mona el poder conocerlo <ríe> y a ti obviamente y pues es un placer conocerte también Faire une photo. Yes, we want to enjoy um, the opportunity and have the opportunity to meet you. Thank you. Merci. Merci. On peut se mettre devant la chapelle. Oh, préférerait en la, en la, en la capilla. Chapeau. Oh, sí, sí, sí, es, es verdad Gracias <susurra contento> Y Mona, en verdad Moya es de los pocos artistas que, que realmente muestran en vida real con éxito lo que es el arte virtual. Es una persona realmente para seguir y para mirar lo que él hace y ha sido muy constante. Ajá, exacto. Increíble, increíble. <laughs> no, te digo, yo no puedo creer que estoy acá. Eso, esto, esto, esto ha sido una sorpresa para mí. <muchas> sí. Y, y, y va bien, pienso yo. <laughs> Je vais faire un film eh, sur YouTube. Thank you so much. Oh, so you were recording? Eh, alc alcancé a entender que va a subir en YouTube eh, un video de la visita, entonces eh, estará en el canal de él. ¡Excelente! <risa> Merci beaucoup. Siempre graba. Bueno... No, Yo no grabé porque este. no tenía permiso, pero me hubiera encantado. Gracias, Nos vamos para hacer... Merci. Eh, muy Merci Merci. la eh, espero que me de bien, muchas gracias a todos. Y, y buenas noches, muchas gracias, Mona. ¿eh? Muchas ya sabes gracias que gracias. si falta algo, no. Y bueno, no sé, espero que más o menos me hayáis entendido de lo que os he querido explicar. Muchas gracias a todos, buenas noches. Y sí, todo muy bien. Bueno, muchas muchas gracias, gracias. Hasta mañana, gracias a muchas gracias. Moi, je vais me coucher parce qu'il est très tard ici en France. Il est 2h30 du matin. Moya disait que también, si vous dormez, vous voyez que son casier est 2h2 de la mañana. Bonne soirée à tous. Muchas gracias. Muchas gracias. Merci. A bientôt.